tout le monde c'est content avec vous petite vidéo aujourd'hui on va vaporiser euh, le cannabis de Zuzukana. on va vaporiser avec mon mighty le prince de la perse euh, le persian prince une génétique provenant de Khalifa génétique toujours un plaisir de vous voir on est le 18 avril n'oubliez pas 30 vidéos au mois d'avril donc le marathon du mois d'avril un commentaire, un pouce à chacune des vidéos. J'espère que vous allez regarder toutes mes vidéos. Et plusieurs d'entre vous n'ont pas regardé la dernière vidéo. Pourtant, j'ai fait un montage un petit peu différent. Très apprécié des abonnés de Winman. On avait deux phénotypes différents de Prince de la Perse. Euh, Zuzukana a fait pousser deux graines de cannabis différents. et eh bien on a très bien vu, très bien écouté dans la dernière vidéo de Zuzucana avec Winman qu'il euh, y en a un qui goûte vraiment fromage, raisin et l'autre plus citronné. Donc, on va commencer euh, par le citronné dans le vaporisateur, donc ça, ça se porte très bien, c'est portable, euh, batterie euh, rechargeable. Donc, pour ceux qui aiment vaporiser, le Mighty a quand même une très bonne réputation. Euh, ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, euh, je pense que la batterie, elle se charge plus rapidement. Donc, euh, la compagnie, c'est une compagnie allemande. Et puis, euh, toujours en amélioration. Donc, on est le 18 avril. Je voulais jaser un petit peu avec vous là, pour le 420. Donc, dans deux jours, le 20 avril. Winman s'en va sur le Mont-Royal, donc on doit tous allumer notre joint à 4h20 de l'après-midi, le 20e jour du quatrième mois. J'espère que vous allez être là. Déjà deux ans qu'on n'a pas fait le 420 à Montréal à cause du COVID, donc euh, j'espère que vous allez être là. Donc j'allume mon Mighty, déjà programmé pour 400 Fahrenheit. Donc, est-ce que ça va goûter le citron? Hein, on sait que ça ne va pas brûler, mais bien chauffer. Donc, euh, c'est sûr que ça va goûter à l'entour du citron, j'imagine. J'ai n'ai pas moi, vaporisé très très souvent dans ma vie. Euh, peut-être une cinquantaine de fois. Là. Ben, à force de dire une cinquantaine de fois, on est peut-être rendu à une soixantaine de fois. Donc, euh, on est rendu présentement à 220 Faire un On va monter ça jusqu'à 400, donc 240, 250, ça monte, ça monte. Donc, euh, où êtes-vous? Où êtes-vous euh, en ce moment? Êtes-vous en France? Êtes-vous à Montréal? Où allez-vous être dans deux jours le 20 avril? Allez-vous être au Mont-Royal? Allez-vous être dans un parc avec vos amis? Allez-vous être devant votre écran d'ordinateur? Je vais faire un vidéo live, donc si euh, ça se passe bien, ça va durer euh, un petit bout, sinon on fera ça pendant 15 minutes, on verra à quel point il y a des gens qui regardent mon live sur le Mont Royal. Donc merci à Zuzukana euh, pour euh, le Persian Prince, on va vaporiser ça. Présentement, ça va vibrer. Et voilà, 400 Fahrenheit. Persian Prince de Zuzukana. toujours meilleur c'est bien meilleur ben, pour moi j'aime beaucoup plus vaporiser le persian prince que de le fumer en joint euh, fois, 100. fois 100 écoutez je, je vous conseille à tous euh, peut-être pas de faire un achat là, aussi dispendieux que le mighty mais, si vous êtes des fumeurs de joint, vous savez Winman, vous connaissez Winman. Il fume pas au bond. Fume au bon Je veux pas fumer au bon C'est difficile de changer ses habitudes. Mais vaporiser du cannabis séché, euh, faut il faut l'essayer. Il faut l'essayer même plus qu'une fois. Euh, la première fois, là, on n'est pas trop sûr euh, de ce qui se passe finalement. Euh, C'est pas des jokes. Euh, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a mis là-dedans, mais c'est vraiment du cannabis que tu fumes à tous les jours. Et le goût est différent. Le goût est différent. Donc, euh, on peut en fumer encore une ou deux puffs. Le cannabis commence à changer un petit peu de couleur. Euh, quand j'ai graines, le Persian Prince, il est vert. Et puis là, euh, il devient un petit peu plus jaunâtre, un petit peu plus brun foncé. Il faut pas respirer trop fort. Il faut respirer doucement, mais longtemps. Donc, euh, qu'est-ce que ça goûte? Un, un genre de citron, mais euh, plus citron fleuri que sinon citron cariophilène. Donc je trouve que le cariophilène se transforme en fleurie. Pas nécessairement un gros fan de fleurie, mais mille fois plus agréable ce phénotype-ci de Zuzukana, le Persian Prince de la génétique de fabriqué par, créé par Califa génétique. Donc j'aime beaucoup plus vaporiser ce phénotype. Donc, on va tester euh, l'autre phénotype que Zuzukana m'a donné. Celui-ci, euh, c'est vraiment fromage euh, raisin. C'est en discutant avec Zuzukana que je suis arrivé au goût de fromage. Euh, c'est lui qui m'a dit oh, que ça goûtait le fromage. Puis si j'avais pas eu cette conversation avec lui, j'aurais mis fromage dans le goût cariophilen. Donc, euh, mais oui, je comprends son style de fromage, vraiment, vraiment. Et puis c'est le fun de discuter avec des gens qui fument la même variété que nous. Euh, quand il m'a dit fromage, oh ah oui, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Donc, fromage, puis moi je détecte un petit peu euh, le, le petit goût de raisin. Hein? On se rappelle le Purple Chitral de Sandra raphaël qui est plus disponible, qui n'existe qui plus à la SQDC. On se rappelle aussi du berry de Namasté, qui est non plus à la SQDC. Tout, beaucoup de cannabis sont, sont disparus euh, du site de la SQDC. Euh, parce que, parce que. Pas assez populaire, euh, vraiment euh, des cannabis euh, qui se démarquent pas. Euh, toujours un 5$ vraiment trop cher euh, qui n'est pas nécessaire. Donc ce sont des cannabis qui disparaissent à la SQDC. Comme la plupart des cannabis d'Exo, Good Supply, Namasté, etc. Tweed, euh, TWD, plusieurs, plusieurs cannabis vont avoir un roulement euh, ça ça va changer ça va changer ils vont tester d'autres variétés il faut se concentrer plus sur une chasse au phénotype que ce soit même si si même si le cannabis est de moindre qualité qu'il y a moins de tendresse dans dans euh, dans le curing moins de tendresse dans le dans le découpage dans le trimage moins de, de, de Moins de d'amour dans, dans, dans la pousse. Il, il faut trouver un arôme qui va être moindrement populaire. Ok, donc je vais grainer le fameux prince de la Perse de Zuzukana. Celui qui sent moins bon encore que le premier que je trouvais qui goûtait le citron. Mais, en vaporisation, il goûte le citron plus fleuri. Enjoint, plus citron, cariophilène, pas bon. Donc ici, c'est de ma faute. J'ai euh, réhumidifié quand même. J'ai mis quelques gouttelettes d'eau. Et euh, malheureusement, il est un petit peu trop humide. Donc, on, on rallume. On rallume le, le truc. Il s'est éteint par lui-même. Le truc, c'est le Mighty. Donc, euh, la marque qui fait ça, c'est s t e r z s Donc, c'est allemand. Ils ont euh, un format un peu plus petit. Et euh, plusieurs d'entre vous connaissent le fameux Volcano. Mais c'est la même compagnie qui fabrique le Mighty et le Volcano. Quand on vaporise, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 400. Euh, faire honnête, on peut euh, commencer plus, plus tôt. Ils viennent de vibrer. On a atteint 400. Donc, c'est un, un autre phénotype, mais la même variété. C'est drôle. Euh, il se rapproche plus de l'autre Persian Prince qu'en juin. En juin, je trouve qu'il y a une plus grosse différence. J'aime mieux l'autre encore. Mais je trouve que la ressemblance est, est plus présente en vaporisant ces deux cannabis-là. Pourtant, pourtant, que de fumer les deux cannabis, euh, je suis un peu surpris, je J'étais un peu surpris. Mais ça goûte, man, ça goûte. Et, et, si tu jamais vaporisé ta vie, si as jamais vaporisé ta vie, s'il te plaît, ok. Euh, pourquoi, pourquoi je vaporise pas tout le temps? J'ai l'impression, je sais qu'il y en a qui vaporisent à tous les jours et qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais je vais le dire Pareil. Je trouve que ça bosse moins fort, je trouve que ça buzz moins fort. Euh, le buzz est un peu différent. Je trouve que le buzz est plus cérébral, cérébral que, que physique. Euh, je vais vaporise encore et puis c'est la même chose encore et encore et encore. N Oubliez pas, c'est pas de la boucan, c'est de la vapeur. Donc c'est intéressant, un peu plus santé et le goût est complètement différent. Euh, peut-être pas complètement différent, mais vraiment différent, pareil, man, je te jure. Donc, euh, à peut-être chez un ami, ou peut-être s'acheter un modèle un peu moins dispendieux. Euh, C'est une religion, hein? C'est une religion. Il euh, y a des personnes qui, qui, qui ne vivent, et qui ne parlent, qui ne vivent, dorment, mangent que pour ça, que pour vaporiser. Donc, euh, s'il vous plaît à essayer, à essayer en 2022. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci encore à Zuzukana. J'espère vous voir au 420. J'espère vous voir au 420, là, le 20 avril, là, dans deux jours. Donc, euh, mercredi, mercredi à 4h20, sur le Mont-Royal, à Montréal. Winman va être là. Venez me dire bonjour, s'il vous plaît. Venez me dire bonjour. Et puis, euh, on s'en revoit très bientôt sur le Mont-Royal. Ciao!